Hello tout le monde, c'est Bichard, on se retrouve pour l'épisode 4 euh, de euh, FK Géant saison 2. On est toujours avec euh, oui. la team de Pélo, donc Bad Baptiste. Baptiste, c'est Baptiste Oui, oui. <rire> c'est moi. Et, et Léo. Exact. Salam. Et euh, on va tout simplement. Alors là, c'est Nether, du coup. Ouais. Clairement. Euh, il a mis du temps, il, a mis du temps. il a mis du temps. Bon, du coup. Euh à partir de ça que euh, en date, à partir du petit escalier que j'ai fait bah, on a accès sur une mine où il y a plein de minerais et du coup là je de ouf me levels ici mec et elle est juste à côté des escaliers donc euh, du coup je remonte ah ouais super rapidement je te jure. Je suis level 30 et, et vous, savez que, vous savez que les blocs de redstone c'est un mort solide, du coup si vous pouvez prenez des blocs de redstone. C'est quoi Prenez de la redstone parce que les blocs de redstone c'est un mort solide. Un mort ah ouais solide, ah oui, ouais. c'est solide euh, c'est solide à mort les blocs de redstone. Bah alors euh... Ouais bah alors euh, si vous avez des la de toute façon prenez pour ouais pour les levels de toute manière. De oh, toute ça, ça, ouais. ça sera toujours ouais. utile après On en mettra dans notre murat, tu vois on va en mettre 2-3 Ouais oh, bah, je crois 3. que les blocs de la piste aussi hein Que la piste ça nous sert tu vois Alors attendez Alors là tu Arc je peux push... avoir Power 3 Ah moi aussi je peux avoir Power 3 Et Attends, les... là j'ai punch Et Plastron je peux avoir protection 4 Putain c'est de la merde juste une punch basique Pro... Pro protection 4. Ouais j'ai juste une protection qu'il y a du coup Moi je vais mettre genre level 36 ou 39 Attends, euh, mec Bah Peut-être que je mettre des torches crois. Je mets des torches dans le club bah, J'ai une light map là donc... oh, Regarde, Mbapp, viens voir mmh. Follow me, que je te montre En plus c'est bien parce qu'on peut, peut poser des ah, blocs tu vas là Tu pas t'as vu cet endroit là D'ailleurs Passe là, hop hop, bon, et là, juste ici, regarde mec. Ici, c'est la grotte d'Aliba, mec. Hein. T'as tous les niveaux que tu veux ici, hein. et c'est juste sur le côté. Ah, ah ouais, donc, ok. Je te fais pas chier du tout, quoi. Je crois qu'il me faut 13 levels. pour ah, sort. Et faites d'abord des enchantes avant de faire des fusions. Si ah, et non, on fait pas de fusion là, on fait que des enchantes. Euh... Voilà. Bah, ouais. Moi, ouais, moi je suis level 28 là déjà, parce que. Level 12. Mais moi je fais des petits enchants pour Nether heures. Ouais euh, Moi je suis encore en Dès que c'est à 10 minutes tu nous dis on va à Nether euh, Bichard je sais pas où t'es mais il va falloir que tu commences à perdre ton petit stuff P1 pour Nether Bah moi il faut que je m'en fasse un aussi en fait Bah il reste combien de temps là avant les 10 minutes Bah 10 minutes <rire> Non mais non mais. Bah, il reste 8 minutes là. Ouais mais pas vraiment On Vas-y on part à 12 dans Je 10 fais 10 encore minutes. un dernier gros enchantement level 30 et après je fais les petits juste, On va être juste hein au pire si on y va à fin c'est pas grave tu Ouais oui, oui c'est pas grave. J'aime pas quand c'est calme, la même chose là je... je le sens pas. Il va forcément y avoir du kill. J'espère que ça va pas être. Surtout que j'ai l'impression que les jours passent putain vite là, ça abusé Ouais. Pas dans le jeu quoi. Hop. Plus le 30 là. ça serait tellement marrant à faire en vrai un même Mumble mais tu sais que euh, j'ai envie d'en hein. faire parce que comme mon serveur, c'est pas bien. Hein. ouais mais Mumble tu peux le caler n'importe où je crois ouais. Ouais, sur tous les serveurs ouais hein. c'est plugin sur Mumble les serveurs ouais c'est super simple bah, une là on si si ouais. on le faisait avec Mumble enfin moi j'ai pas soumis Mumble sur un hein. serveur t'es donc sur tous les serveurs hein. Je sais pas si j'ai Mumble bah J'ai envie de dire qu'en quoi tu aussi, est alors, pas un alors moi j'ai une pièce, plus. Bon après des fois y en a qui s'est mal réglé et tout, à chaque fois c'est la galère. Parce que bah, c'est la galère pour le régler, c'est vraiment pas pratique euh, ce qu'ils ont mis euh, les créateurs. Mais je vais demander une API, Enfin euh, je vais voir si je peux trouver une API mumble euh, mumble et Minecraft pour pouvoir en fait quand quelqu'un meurt directement avec le plugin, et bah pouvoir le mute et le kick challenge. J'ai oui. eu un Power 4 and Break 3 Infinity 1 oh. Yes, okay. t'as eu un Infinity, infinity Mec bah, yes. Vas-y maintenant si tu fais ton petit stuff euh, J'ai 12 levels, si tu veux je peux t'en faire un ouais. Moi il manque juste un level, comme ça je peux faire 2 enfin, Je pense que, que, que t'as aussi beaucoup de levels d'ailleurs euh, je... Ouais, ouais, attends, je vais... Je vais tout crafter en, en haut J'en avais euh... une en haut Moi je me suis fait un Arc Power 2 Punch 1 ouais. Alors attendez, mon stuff pour les heures actuelles c'est Protection 1, Protection 1 Protection 2, protection 1, power, uh, sharpness 2, fire aspect 1, power 2, power 1, uh, ship punch 1. Là je suis prêt pour le nether. Ok alors attends, je me refais un stuff en diam. De j'ai 8 le blocs... donc euh, au cas où si je meurs je vais faire, euh, je vais faire quelques stuff en diam. De toute façon pense. les gars les, les blocs c'est toujours plus, plus, plus résistant que les mongrés. La... Au lieu de mettre de la cobel ou du bois, vous mettez genre, des blocs de fer qu'on n'utilise pas ou des blocs de charbon. Mais même le bois je pense que ça résiste pas mal en vrai. Bah, c'est une impression hein, parce que le bois en vrai ça a, la même, euh, ça a la même résistance que la cobble à la TNT. Ah. ce que ça en plus, en plus ça brûle du coup. Euh... Ah oui, ouais. Bon, j'arrive pour m'enchanter. Là j'ai mis plein de torches partout. Hein. Ok, c'est de ouf les enchants. Moi j'ai l'habitude de stream du coup j'ai l'habitude de regarder un chat mais là j'ai pas de chat. <rire> T'as fait des petits enchants genre level combien Level 1. Alors protection tout là. Ouais, protection. Là, je fais les armures parce que la dernière fois avec Gab, la saison dernière, il nous manquait vraiment des armures. Ah Fall from laser place Fake nether Oh GG Fake nether What Ils ont mal spawn dans le nether, peut-être Non, non, ça m'étonnerait Le nether, ils le font eux-mêmes. Enfin, ils le font eux-mêmes. Oh Oh putain, la team elle fait trop le taf Oh Oh il faut être trop crossover. Oh là là là, c'est parti la team bleu qui. Oh là. Mais c'était sur la team Ionis, c'était sûr qu'ils allaient y aller. On va se faire défoncer. Les gars autant pas y aller tout de suite clairement. Ah si justement, ils ont trop de stuff sur eux, ils vont avoir le même stuff ils ont tous le même stuff. Ouais mais on va les croiser si on les croise. Justement, on y va avec un petit stuff. On a toujours notre stuff Ok on y va. Ok les gars on y va juste avec un stuff Jams basic sans rien. Ou au pire, un P1 Ouais, c'est vrai. Moi je suis full P1. J'ai full P1 plus Sharpness 2, c'est bon Ouais. Moi euh, ouais, j'ai Sharpness 2 Fire Aspect. Non, prends une Sharpness de Fire Aspect. Non, de fire là, c'est sûr, mec. Oh, putain, ça par contre, c'est bonne... ah, un bon truc. En gros, la team Ioni là, sûrement quand ils ont du fight la team Agab, ils ont bu euh, ont, ont les Fire Resistance. Donc là, si ouais. on y va, et bah ils ont plus de Fire Resistance. Et avec nos Fire Aspect, on va les enculer. Bah, tu, tu te barres, hein. Tu sais, tu fais Fire, tu te barres un peu oui oui bon ouais. bah Par contre saut euh, de l'avantadière hein, je rappelle. Euh, en bas du coffre ouais, tu sais bon, le, le, gros, tout le coffre du coffre euh... mon stuff Je mets mon stuff tout en bas Ok Moi euh... ouais, les gars j'ai euh, trois pommes d'or sur moi bon j'en prends une. J'ai mis mon épée et tout en tout tout tout en bas de... avec euh, mon arc Par contre qui d... euh, Est-ce que quelqu'un a des. Ah ok il y a deux fils c'est parfait je peux me faire une Rode Pas que tu peux enchant Ah c'est ça moi j'ai une euh... j'ai ok là je suis assez bien niveau stuff ok moi je suis ok aussi parce que je suis pas chaud au hein, niveau jitter enfin jitter jitter aussi euh, cps euh. <rire> ouais euh... voilà moi aussi je fais 6 cps en jitter maximum moi je jitter pas mais t'es bien tous vos stuff pas. dedans euh, toi t'as un infinity du coup euh... mais tu le prends pas là ouais je le prends pas j'ai pris un power 1 hein. okay. moi je, je prends juste 25 flèches c'est qui qui a pris mon arc je, je laisse de la cobble c'est qui qui a pris mon arc ah, ah qui était dans le coffre ouais. Elle en, en, enchante Ah merde c'est moi. Là on peut y aller, c'est bien sûr. un power. Hein. Je pense que ah. vous gérez mieux que moi l'arc parce que je suis une grosse bite. Euh, je vais peut-être enchante... Là il me reste 3 levels donc on va utiliser 3 levels au cas où si on meurt. Il reste des fils ou pas Euh non, bah, il oui, y a plus de fils. Bon bah j'ai pas d'arc, c'est pas grave. Oh Ouais mais, mais ils, sont sont venu, ils sont revenus nether, mais qu'est-ce qu'il se passe Je sais pas, soit ils sont nether, soit ils ne peut-être pas nether, mais ils sont... Ah j'ai pas dormi dans le lit par contre. Euh, ouais, on a se début de la nuit pour y aller. Ouais c'est dans deux minutes. Ça je dors dans le lit. Ok. Euh, ils, ah, non, ils, après, après, lit, euh, ils sont lit d'ailleurs. Ils sont juste à côté de la pyramide. Ouais. Par contre faut avancer la base. Hein, je suis full P1 avec Sharpness de Fire Aspect 1, hein, ça passe. Ouais ouais. C'est un stuff que tu t'as pas base. Bah t'as comme... Euh, bah, ah j'ai rien, quelqu'un a un arc enchant que je Bah non j'ai que le enchant Il y en a un en haut mais il est. durabilité pourrie quoi. Mais c'est pas grave, après on fusionne avec eux. Il faut quelqu'un prenne le power 1 pour le Nether. J'ai trop mecs sharpness 4 Le 3, ce de faut pas que tu la perdes c'est l'épée du dieu mec. Ouais. T'es chaud à l'arc ou pas Yoni Yoni Euh pas Yoni, merde, Bichard. Oui, ça va, ça va. Bah prenez. Enfin moi je sais pas si je suis chaud parce que ça fait longtemps que je ai pas fait. Bah vas-y prends l'arc de Mbappé, Mbapp tu prends pas d'arc au pire. Prends l'arc au 1 Bichard. Ouais je.. Bah attends c'était en haut je vais on te donner. Compte. Mais le mec par contre vous êtes sérieux, vous avez, re... vous avez retiré les torches là Elles sont où Pas moi, y'en a dans le coffre. Il y en a que 3 donc euh, je peux pas faire grand chose en fait. J'ai rien Non c'est euh, pas moi, j'en ai pas son tu tu me... Je une tu tu pioche tu tu Bichard je viens de donner l'arc en haut. Et en même temps euh... en fait, je La team a dit ils iront pas des heures de toute façon même s'ils y vont on les tue. Oh, c'est bon, j'ai l'arc. T'as un arc non, non, non, je vais plier, euh... arc, non, non, j'ai plus. T'as l'arc, non, truc. Je prends 32, 32 flèches, ça va Ou c'est beaucoup Euh, 32, non, euh, prends-en ouais, prends 20 et quelques. 24, 24. Est-ce que t'as de... encore des. Ça, je prends. Là, je prends Moi, je suis ready. On prend les fers, euh, on on prend Là print... vous avez combien de levels sur vous les mecs J'ai 33 ans. T'as 33, 33 j levels J'ai punch. Est-ce que je l'enchante l'arc punch 1 Non, à non, non. Level ah si si si, oui, oui, clairement. Punch, mais y'a pas en jeu. J'ai juste une punch. A hein. 30 levels. T'enchantes J'ai 13 levels si quelqu'un veut. T'as eu quoi avec Juste punch. A 30 levels, juste une punch. Ouais. J'ai faire un maquet. Okay. Si quelqu'un, j'ai 13 levels si quelqu'un veut. Ah bon. si quelqu'un veut j'ai 13 lavel ah bah enchanté enchant des petits stuff euh, random tiens de ouais, ouais, bah, toute bah, si fa je... façon je des, tiens, petits, bap, stuff, des je... petits stuff maintenant. ah bah si c'est je... bichard qui récupère. Si, en... non, non j'ai eu j'ai c'est bon les gars faut mettre tes torches là pour enchante des petits stuff attends attends laisse moi juste euh, j'enchante juste une pioche quoi si jamais parce que j'ai rien bah, enchant. pour enchanté bah, projectile protection 3 niveau 2 sur un pantalon <rire> Efficiency 4 skill touch niveau 2 ah, ouais oh, bah, tu peux c'est bon les gars j'ai une breaking. Je peux en faire un respecter 2 sur l'épée mais.. Non, oh, Bichard. Oh j'ai crash encore, quoi Ah ok cool, ah, Faut pas fais. que tu crashes en fait. Ouais ça, ça serait sympa. Bah, moi je le laisserais me tuer au pire. Non de toute façon ils vont pas ghost kill à part si je veux vraiment. Mais il pas me ghost kill, si je crash Nous on a ghost kill, la dernière fois avec Gab je <rire> <rire> ouais, j'ai pas de faire un gros ghosting, <rire> <skin, rire> tu me rappelles. Hein. Gros bâtard. <rire> ouais, c'est ça, mec, pas de risque. Allez, je drop du stuff, ouais, c'est la feute. Vas-y, j'enchante. Il faut vite qu'on qu prenne les blocs là dans le nez. Vas-y, on y va là ou... on. Ouais, ouais, ou on, on se touche. <rire> <rire> ouais, bon, on peut y aller là. Richard, t'as quoi comme stuff sur toi Dis-moi que t'as du full P1 et ouais, pas des, du stuff. Euh, non, j'ai pas, pas encore de mais... full P1 Attends. Allez, oh, c'est bon. Mais c'est quoi le stuff enchanté que t'as sur toi là actuellement ah, c'est du P2 Ah, ouais, non, fait c'est du P1. Bah, en a dans le coffre, si tu veux. Bah, non, au pire, le P2 c'est rien. Qui va en P2, c'est t'inquiète, t'inquiète, c'est le seul P2 pas j'ai J'ai rien en il bah, en a dans le coffre. Et que dans le coffre, il y a des sharpness 2 que j'ai fait moi avec Fire Aspect aussi. Prends pas, par contre, tu ne pas avec Fire Aspect. Ah, quoi aussi hein. Au pire, tu vas les parce que sinon, si on meurt Non, non, non, non, mec, on va pas dans les airs avec une charge 3, tu vas juste faire plus je te jure. Ok, attendez, on va avoir l'expérience clairement, n'y va pas vraiment dans les arts avec une avec des goûts trop gros stuff je te jure. Quand on va se faire des pop et quand on va arriver là et qu'on aura plus rien tu vois on va faire des peu de Je fais trois pas maintenant. Euh moi j'en ai deux déjà sur moi. Bah, j'en fais trois. Bah drop-en une à mais Bichard. Contre, que vous avez... Ah bah y'a de la télé. Ah oui, y'en y y avait, avait, avait plein d'entre Vas-y mec faut qu'on y aille là T'en as combien de pas J'en ai trois, deux moi mais. vas-y t'en donnes une à Bichard et on y va. Ah vous avez bloqué là. Ah il il. c'est à nuit là, je dors du coup. Tiens. Merci. Nioleo, je t'en donne une. En, en contre, j'ai 25 level, je sais pas quoi faire. Ok, vas-y. Euh, fais rien, t'inquiète, tu vas pas shit. mourir, t'es un, un beau gosse. Et vas-y. Zéro, repoussé l'entrée du coup, en fait, j'ai je... vu. Oui, C'est Bouchard. Oui, c'est moi. Ok, vas-y, go. Attends, j'ai un peu trop de bouffe sur moi. Non, mais... Je n'ai pas pris, je n'ai pas pris moi. Voilà, c'est bon. Ok. Je vais voir s'ils ont placé les blocs. C'est tellement cette mine là qui est très très moche. Ah, il y a l'équipe bleue qui est venue placer leurs blocs ici. Ouais Ils sont chauds. Attends, est-ce qu'ils ont placé le bloc de Nether Ouais ouais. Ah, attends, il y a la team de Gap par contre. Mais ils sont ils sont trop mal, ils ont plus de stuff. Ouais ouais, go, go, go. Attends, attends, les mecs, les mecs, attends, attends. Go y aller, go clean up. Ah bah, vous avez les fire resistance, Mais non, on les prend pas, on s'en fout, on a pas de. Fire. Si, si, il faut les prendre pour les armes, mec. Mais non, on a pas oui, de hein, notre oui. stuff. Ça sert à rien de tout notre stuff qu'on peut. On a pas de et... du gros stuff. Mec, non, non, ça si Tu vas avoir le laser, le laser, tu prends une fire aspect, t'es mort. Hein. Mais non, mais justement, on a pas notre. stuff. Je... On s'en fout, il faut quand même des. De toute façon, de toute façon, dès qu'on aura les, les potions, après, on pourra s'en faire plein. Tiens, tiens, les fire. Vas-y, hop, bah, je ah, Putain de je Dis les qu'on boit, et puis go. Bon, nickel, euh, bah, contre, Mais qui, on il... la boit avant de rentrer il y a, ou... Y'a la team... Oh à Oh On oh, se shoot Oh y'a on oh, se putain, Je c'est où Faire... Fire... Ils en Allez, je suis fête Allez, je suis les Il me font Je me fais poursuivre mort On poursuivre à trois C'est quoi ces cancers Ils sont juste derrière, c'est une blague Non, Léo, Léo, c'est une grosse merde C'est quoi eh hey, ils arrêtent de me poursuivre Ils arrêtent de bah, me, go me, connaisseur, me poursuivre Vas-y, connaissez-le, connaissez les mecs oh je, ouais. rentre dans la base, je rentre dans la base moi Ouais, rentre dans la base, tu peux rentrer dans la base, rentre dans la base, mais moi je viens les avoir C'est bon, c'est bon, je suis rentré De bah, toute façon ils peuvent pas assaut donc... Euh, ils, ils viennent sur vous, hein. ils viennent sur vous. Je bah moi je connais les heures, un... tu viens les avec moi Ouais, je suis je Prépare une embuscade, prépare une embuscade Ils sont les Il est où le portail Ah là -bas. Mais faites gaffe, ils ont un arc flame Ouais, ouais, prépare une embuscade dès qu'ils rentrent, les zombies on se tu vois pas, Il y en a deux qui vous ont poursuivi, il y en a un, un autre qui sera là à la ramène. Euh, soit je me ramène, soit... Non, non, reste, reste à la base. Protège ton stuff. je vais passer le, le laser. laser. Je passer. Tu me vois Euh non, je t'ai oh, pas oh, vu. Oh, je... oh, Il y a Jacob Où ça Qu est Qui est sorti Ouais, ouais. Ouais, ils sont devant le laser. Ah bah moi j'y étais, hein. Je me ramène, je me ramène, je me ramène. C'est du petit stuff. On, on a le droit de poser tu sais des blocs dans le laser, ouais. Euh, je vais à la forteresse, moi, hein, je pense. Il a Infinity et Flame, hein. Ouais mais... Je sais peut-être pas. Je fais de Gab. C'est pas, pas Gab? Si c'est Gab, y a Gab devant le portail. Euh, bah, bah, bah il, pas, run, il, run, il run vers sa base. Ah bah c'est bon, bah, vas-y essaye de rentrer. Je suis... Euh, je suis au Jumpcraft là. Ok bah ils rentrent dans les laser Oh plus. putain y'a les bleus, y'a les bleus. Ah bah rentre pas, rentre pas. Ils sont rentrés? Je sais. Mais... Non non Non non non, ils se cassaient vers leur base. Ok ok, bah essayez de rentrer dans le il mec, y'a plus personne dans le nether Ils m'ont pas poursuivi lui si, mais, euh, mais Gab, il va passer Il attend, il attend que je passe T'es dehors Mais vous vous êtes vu avec Gab Oui, on se voit là Oh putain y'a la team bleue, y'a la team bleue, putain je me casse Ils sont rentrés ou pas dans le nether Non, ils sont au middle, middle, ils siègent le middle Ok bah il faut vite que j'aille prendre les potions dans le nether moi Et cache toi Putain, j'ai déjà utilisé deux, deux pommes d'or mec Je les vois plus les bleus Ah, j'ai un nether wart Je me mets, juste, je regarde le middle Là je les vois plus, ils vont peut-être rentrer. Ok bah dès de tempo ouais ou de fuir vous voyez Elle est où la putain, putain je la coins. vois pas la forteresse mec Je vais essayer de contourner voir par où ils sont Y'a Cryzex Fut le Y'a toute la team ok tout La team rouge ils étaient au nether T'es où Bichard Leurs arcs font pas du tout mal ils sont pas de Les gars par contre il va falloir que oui, là, Go go go nether go nether, les les mecs. Il a deux cœurs, gars, putain. Les mecs, go nether vite. Je, je vais, pas, je sorti, je vais sortir du... Je vais aller dans le portail. Il y a les rouges, il y a tous les rouges qui me suivent là. Je vais sortir par le portail les gars. Il y a, il y a quoi, je, le... je suis au portail, je suis au portail, je peux te couvrir. Euh, sors, sors, sort. viens au nether Tu veux que vienne dans le nether Oui, oui, oui. Ils sont non mais mec, moi c'est. C'est un truc de ouf comment je lag euh, quand je rentre dans le nether hein. Avec Mako. Ok, j'ai le punch. Je les backstab avec le punch les mecs. Ils cro... Ils cro... Essaye, ils croient, essaye ouais. de sortir, sors, sors je peux te couvrir quand tu sors. Oh y'a les bleus pas loin Bichard Euh ouais, ouais. C'est bon je rentre dans le nether ou pas si tu, sors, je peux... si tu sors je peux te couvrir. Euh, je je, rentre dans je sors, sors, sors, je sors, je sors. Je crois que je vais Je je rentre dans le Les gars, je sors, je sors. Vas-y, vas-y. Il y a X. Ba... C'est bon Il y a toute sa team, il y a toute tout sa team, ils vont me tuer. Ah c'est toi Bichard Non, tu sors ou pas Non, ils vont me tuer. Ah putain. Putain les les attentes. il y a la team, il y a la team de Kryzex Oh il y, y a un bleu, il y a, y, a y a les bleus Ok run run run chier, t'es chier Putain. On run à la base on run à la base Oh casse les couilles c'est Putain pourquoi je prends tous les rouges là on run à la base Michard, moi je suis mort Ouais, putain, putain. oh là là, on se, défonce, on se casse. Mais bah non, le justement, fou. on n'a pas pris du gros stuff si on si on pris ouais, ouais, a pris du gros stuff, c'est ça le truc, mec. Si eux, ils ont leur arc Flame. Ouais, pire go Ghost ouais, faire, ouais, go, go faire juste un full jump et y aller. Ouais, on a ouais tellement moi, de gems. Mais de oui. toute façon, la team les teams des rouges, c'est bon, ils ont eu leur nether Et ouais, non, mais Ghost faire juste un full jump, et y aller. Ouais, mais par contre, je trouve pas notre salle des coffres là, qui a renfermé Mais oui, personne notre notre des coffres. Ah oui juste ici ok. Hmm. Moi j'y vais maintenant. Attends non mec. On va tous ensemble. Oui, bah oui. Là, là regardez comment c'est split on était toute la team mec. Ouais en fait t'aurais pas dû y aller pas dû y aller tout seul dans les Nether Ouais euh, mais euh, je euh, t'obliges. Moi moi aussi j'étais obligé parce qu'il y avait les blocs. Ou alors t'aurais dû ressortir. Parce que moi je te couvrais si tu sortais. Non mais je pouvais pas sortir, y'a les autres qui m'ont foncé dessus là. Et vous, bon, ils étaient tous sur moi. Ok. Bon bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, ouais, pas pas c'est de... rien, c'est rien. rien. J'ai en encore ma fire, j'ai pas vu. Hein. Vas-y, vas-y, là, euh, là Ça va être le cut, ça va être le cut. Il est où, tu m'en Ouais, c'est le cut sais, dans, 10 faire, dire, ouais, quatre dans 10 points. Ouais, cut dans 10 points. Vous avez votre stuff basique là, que vous aviez tout à l'heure Il se fait courser, gars, voilà, ok. Bon, fin de l'épisode 4, les gars, un peu de fight. Ouais, on s'est un quoi, peu fait de ouais. mais... vrai. Pas ah, grave C'est pas grave, ouais, allez, mais bon. pas grave ouais, allez, mec. Mais bon. On se laisse. Et du coup, à la rendez-vous pour l'épisode 5, salut. Salut. Salut.